dire que c'est pas un rêve inatteignable que n'importe ouais. qui peut y arriver ouais. je suis pas je, je suis pas la seule à avoir fait un truc comme ça hein. Et ouais. tu peux pas du jour au lendemain dire ah bah je m'attendais pas à ce classement là j'ai quatrième mondiale, mondial ouais, bah, je vous lâche vous tous vais. ça ouais. fait ouais. juste huit mois qu'on bosse ensemble mais ouais. c'est pas grave je me casse ouais. tu vois est-ce que quand tu veux pas t'entraîner tu vas pas t'entraîner non ouais. en fait moi je, je avant avant tout ça j'avais pas une bonne alimentation ça. Est-ce que je peux te demander quel était ton état d'esprit pendant les Open Comment tu les as abordés Est-ce que tu est-ce que es... enfin, tu te sentais bien est-ce que tu étais confiance ou est-ce que tu étais en mode pisse enfin... grâce à lui, j'ai pu j'ai pu, pu me, pu me... On va dire métamorphoser mais ouais. en gros changer physiquement ouais. et puis ne pas perdre en performance et même m'améliorer ouais. euh... <rire> Je gonfle facilement. J'ai l'impression que ça va arranger tes bon, tu seras super fort mais tu seras un peu gonflé quoi. <rire> Oui, il faut bosser, Oui, tu as besoin de t’entraîner dur, as besoin de faire c’est euh, un travail intense et c’est continuel et c'est tout le temps, mais ton corps a besoin de te reposer et si tu te reposes pas, tu bah, t'évolueras pas. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ce nouveau talk show numéro 3, le talk show Dunia LHR X-Sport. Aujourd'hui, on se déplace à Caen, donc je suis partie de Paris. et Je vais à Caen rejoindre Laurie Clément. Alors si son nom ne vous dit rien, euh, vous n'avez juste qu'à regarder le dernier classement des Open mondiaux et vous la verrez à la quatrième place. Elle est vraiment considéré aujourd'hui comme le gratin du gratin des athlètes et du coup, c'est pour ça que je vais à sa rencontre pour savoir un petit peu quel est son état d'esprit, comment elle s'est préparée, comment elle a fait pour arriver à cette quatrième place au niveau les open et voir les tips et les conseils qu'elle a à nous donner en avant On les réjouissances, on démarre sur 1800 mètres de run, toute la team, ensuite quand on arrive ici, il y a un skate, un bike par équipe, ok Salut, moi c'est Laurie Clément, j'ai 35 ans et je suis athlète crossfit à CrossFit Corse. Bon, comment ça va depuis 2020 Alors, on va resituer. Ouais. Toi et moi, on s'est connus sur une compétition euh, qui s'appelle Turf Game et qui a lieu à Londres. Ouais, et ça. en gros, c'était en type de 5. Ouais. Franchement, c'était cool. On, en plus, vraiment. on ne se connaissait pas. Ouais. On ouais. n'avait jamais roulé ensemble et tout. Ouais. Donc, euh, Pour recontextualiser, en fait, c'était une compétition où nous, on se, ben, on se connaissait, les quatre, les trois mecs et moi, on se connaissait. Ouais. Mais toi, on ne te connaissait ah pas oui. du tout. Non. Et ça, c'est un peu typique du crossfit, en mode euh, ouais, il nous faut quelqu'un, euh, on va chercher une meuf hyper solide et vas-y, on a Laurie Clément. Ok. <rire> en gros, ça s'est passé comme ça, tu vois. Donc moi, j'étais à la salle, on me dit ça, ok, on me fait voir deux, trois de tes vidéos, mais bon, ça s'arrête là. Et en fait, on se rend compte sur la compète et euh, c'était euh, plutôt fait. Franchement, ouais, moi, bien ai aimé. aimé. Ouais, c'était vraiment fait. Et c'est là que je t'ai connu. Sauf que là, Laurie ouais. Clément que j'ai connu à ce moment-là, c'est pas toi aujourd'hui. <rire> C'est pas tout aujourd'hui, on va dire qu'il s'est passé quelque chose, est-ce que tu peux nous dire ce qui s'est passé entre 2020, donc début du confinement, enfin fin, fin février 2020, début, ouais, 2000, euh, début mars 2020, confinement, est-ce que c'est quoi bah, entre temps Plein de choses, plein plein de choses, ouais. Il y a une, est, en fait on est, on est dans un groupe, donc à CrossFit Camp on est un groupe de compétiteurs, et les groupes de compétiteurs on se fixe, on se fixe pardon, des objectifs et le but des objectifs, c'est de, de, de pousser encore plus loin chaque année. Ouais. Plus loin, plus loin, plus loin. Et le, de, de voir jusqu'où on peut aller, en fait. Et, euh, et, euh, et du coup, bah, grâce à ça, ça nous permet de mouiller, de se pousser. On est toujours tous ensemble. On est toujours en train de, de s'entraîner ensemble, bah, comme là, aujourd'hui. Ouais. Est-ce que c'était déjà comme ça, quand je t'ai connu? Oui, c'était déjà comme ça. Après, euh, c'est pas que c'était les débuts, c'est que on a... On va, dire que, on va dire que depuis quelques années, là, on a remanié certaines choses. Ouais. Euh, au niveau programmation, du coup, eh ben, on a fait les choses différemment. Et la Juste pro... la programmation En fait, bah, vous avez changé ouais, la programmation bah, on a testé plusieurs. Et puis, bah, celle qu'on suit aujourd'hui, elle nous convient et elle nous permet de progresser. Donc, on, bah, on continue sur ce rythme-là, en fait. Donc, entre... En fait, on a des minima à suivre. C'est-à-dire que c'est tant d'entraînement à la semaine, c'est tant... Et on a le, le corps de la séance à bosser, on a nos options à bosser, donc moi si je suis faible en, en, en altéro ou en cardio des choses comme ça dans ces cas-là, je bosse ces points faibles-là. Ouais. Voilà, on a, on, a, on a une base à suivre et puis après à côté, on accessoire avec mise avec les, donc le, le, okay. les défauts qu'on doit bosser ou des choses comme ça. Et c'était déjà avant, un peu c'était pas ça. structuré comme ça, c'était ouais. pas, pas, pas autant Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tapé du poing sur la table et qui a dit mmh. « ok, maintenant ça change » Bah c'est avec les gars de la boxe, donc ceux qui ouais. gèrent la boxe, tous euh, avec Max, Arthur, Rome, tout, tout le monde, là, du coup, on s'est dit, bah, on, va, on va se fixer des règles, C'est les gars, ils ont dit, voilà, on se fixe des règles, on essaye de faire quelque chose de carré, de correct, mm. un groupe compétiteur digne de ce nom, et, et puis on, on avance, on évolue sur ce... En sur... fait, voilà. c'est cette discipline qui a fait que ton niveau, il a changé bah, J'ai envie de dire que oui, parce que de toute façon, après, il y a aussi de, il y a aussi de la volonté de chacun, c'est-à-dire mm. que certains on, sont arrivés en groupe, ils sont repartis, c'est... En fait, il y, y a une programmation de base et après il y a aussi euh, la volonté de chacun et, euh, ouais. et les capacités de chacun à, à se dire « bah moi je suis motivé, je vais le faire à 100% et, » il ouais. et y, euh, y a aussi cet état d'esprit-là. Ok, ça marche. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que tu as remis… Moi Pour moi, ça s'appelle la, la discipline, clairement, as mis, mmh. vous, vous êtes mis un collectif mmh. de discipline en est mode ça. et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, ton niveau il a quand même drastiquement augmenté. Bah, t'étais déjà super forte. Hein. T'étais déjà super forte. Moi, je me rappelle, je me sentais déjà un petit peu en dessous de toi en termes de, je sais pas, si en termes de cardio, en termes de mental et tout. Je sentais ouais. déjà que t'étais, étais bien solide à l'époque. Mais en deux ans, je pense quand même que t'as, bah, je pense que as bien évolué. C'est quoi, quoi vraiment... ton classement des Open en 2020 Oh, pff. je m'en souviens pas. Ouais. Ah. Déjà, je m'en souviens Et pas en 2021, 2021 Bah après, alors en termes de, je me souviens juste des classements français. J'ai toujours été dans le top 10, 15 au oh. niveau français. Depuis 2020, j'ai envie de dire que ça devait être du 12. Alors attends, je me demande si c'est pas 12, 10 en ah, 2021, même, et là cette année, je suis redescendu sur du 12 en français. Ok, en France Oui, en France. c'est ah, pas oui. mondial. Non, parce, parce que. Ah non, mais mondial. On, là, on rappelle quand même que le peut être mondial <rire> cette année, en 2022. Quatrième. Ah. Donc euh, c'est passé quand même un. <rire> Il y en a, un... Enfin, pour bah, moi, c'est bah, pas un euh... gouffre, mais en fait, c'est tellement plus, diffi... plus facile de gagner. Euh mille places quand t'es, euh, ah tu bah vois, deux cent millième que de gagné deux places quand t'es, euh, tu déjà dans le top 10 français quoi. Donc les Open 2022, tu les as abordés comment finalement Parce qu'en fait, je suis pas sûre que tout le monde ait compris, et moi la première. En gros, t'as fait en Indie et en Team, t'as fait les deux, qui sont deux phases différentes. On est d'accord Ou vraiment... Oui, c'est vraiment... Bah non, en fait, en... Les, op les open, on score tous en individuel. C'est-à-dire oui. qu'on fait, on fait chacun les, les open telles qu'elles sont, qu sont faites, mais on, a... on inscrit une team oui. et les quatre meilleurs euh, de la boxe score pour la team. Donc bah, moi, ça, je ne savais même pas. Bah en fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu as les deux meilleurs hommes et les deux meilleures femmes, peu importe qui dans la boxe. Okay. À partir du moment où tu es okay. inscrit et tu es noté sur, euh, dans la team CrossFit Camp C'est-à-dire que tous les adhérents de la CrossFit Camp peuvent scorer pour la, pour la team Je savais même pas c est, c est que, Tu ne connaissais pas du tout Maintenant que bah, tu me dis ça, c'est parce qu'à ton, ton cas, quand tu arrives à ton cas ouais. euh, Ils m'ont proposé ça Ils m'ont dit, est-ce que tu peux t'inscrire en, en, en Open À ce moment-là, je pas compris ouais, parce bah, Tu en peux fait, en Open pour, pour scorer dans, dans notre ouais. team ouais. Ça, ça, ça fait scorer la team en fait Je ne savais pas que c'était comme ça Et ils prennent les deux meilleurs hommes, deux meilleures femmes, c'est la team point Exactement C'est les deux Après, c'est donc deux meilleurs hommes, deux meilleures femmes qui score chaque semaine pour la team. Okay, okay. Ça permet à la team de se qualifier sur les quarts de finale. Ensuite, les quarts de finale, par contre, là, c'est la team prédéfine. C'est-à-dire ouais, que tu donnes les quatre noms des personnes qui vont faire la team. Ça. Et après, ça part. D'accord. Donc, tu as fait ça tout seul Évidemment, en quatrième mondiale, tu étiez officiellement dedans. Ouais. La deuxième fille qui est avec toi, c'est Mélissa. Mélissa. Et les deux mecs Il y avait Joris ouais. et Arthur. Ok. Et vous êtes amis au lendemain C'est ça. Donc, t'as décidé, t'avais décidé dès le début, vous aviez décidé dès le début en de fait, scorer pour votre team. ça fait plus d'un an qu'on prépare ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à la fin des demi-finales de l'année dernière, on a fait septième. Euh, ok. On a fait septième sur la, la compète, donc c'était avec le confinement et tout, tralala, en Enfiné et tout ça, là. Ouais. Ouais, ouais, je me rappelle. C'était en, en ligne mmh. et, euh, et du coup, on a fini septième. Honnêtement, avec tout le confinement, c'est-à-dire que bah, quand il y a eu le confinement, c'est-à-dire que moi, je m'entraînais pas ici. La boxe était fermée. Mm. Donc euh, on s'est tous entraînés chez soi, comme on a pu. On a fait euh, ouais. ben, voilà, avec les qu'on comme on a pu, C'est comme ça. Ouais. Euh, quand on est revenu, on a repris l'entraînement. C'était juste avant les Open, donc en 2021. On a fait les Open, on a fait comme cette année, en fait. On a, on a tout fait et arrivé au, au quart de finale, on se qualifie pour l'ennemi. Et là, c'était pas pareil, c'était avec Max. Euh, Qui est dans votre box Ouais, okay. Max. C'était Mel, Max, Arthur et moi. Ok. Donc, ça, c'était en, 20, en 2021. Ouais, à la base, okay. la team, c'est ça. Max étant blessé, du coup, il a été remplacé par joris Par Joris. ok. Voilà. Donc, en gros, l'année dernière, on finit 7 et euh, on se dit, bah, honnêtement, si on avait bossé à fond du début à la fin pendant ouais. un an, si on avait vu ouais, quelque, quelque chose de fait. bien précis, mmh. bah, voilà, on aurait peut-être pu... Bon, avec des si on fait plein de choses, mais oui, on aurait oui, peut-être oui. pu aller encore oui, plus loin parle, et éventuellement on peut potentiellement essayer de toucher les califs pour les, pour les games. Quoi. Ouais. Donc du coup, on s'est fixé cet objectif-là l'année dernière, on s'est dit, bah, pendant un an, on repart, on okay. fait quelque chose de sérieux du début à la fin. Donc il y a quand même un an. De, tra de travail non mais parce qu'en fait moi je ah le oui, moi je le vois hein, je, euh, clairement ouais, oui, c'est pas c'est pas une découverte ouais. mais pour les personnes qui regarderont certainement que ça l'est en fait <rire> juste de se dire ok vous avez pris cette décision il y a un an bah, c'est pas il y a pas deux une mois c'est voilà. ouais. à dire que bah, mon classement aux Open bah j'en suis fière, je suis super contente de ce que j'ai fait honnêtement moi-même je m'y attendais même pas ouais. euh, bah, à... tu t'y attendais pas mais ah mais pas du tout Ouais, mais non. Oui, mais physiquement, hyper tu sentais sentais quand même. Bah, je me très bien. Quand même bien. Voilà, ouais. Je me sentais bien, mais je pensais ouais. pas faire un score comme ça. Après, voilà, c'est que le travail paye. Bon, on y reviendra après, sympa. mais je pense qu'il c'est multifactoriel. Enfin, je pense aussi que mentalement, enfin, tu évolues dans un dans un environnement qui est ouais. favorable en fait ouais. à, à, à ça, tu vois. Mais bon, on y reviendra plus tard. L'objectif de base c'était 2021, donc. Vous vous êtes dit, OK, sur l'année, on va bosser, on, on se, se qualifie en, en équipe. En voilà. équipe l'équipe. OK. Voilà. Bah, vous les avez atteints du coup. Ma question c'est, est-ce que vous les avez atteints Parce que il bah, y avait un objet, est-ce objectif. Quel a... <rire> qu était ton objectif au final Est-ce que tu les as atteints bah, L'objectif c'était les... les games. Oui. les games n'ont pas été atteints, effectivement. Oui. Oui. Il y a une déception là-dessus. A... Ouais. A... On ne on... enfin, va pas refaire la compétition, on va pas revenir là-dessus. Ouais. Vous avez fini combien le lendemain déjà On a fini 9ème. Okay. Enfin, en étant vraiment conscient de ça, vous êtes content de vos perfs ou vous pensez que vous avez fait de la main enfin, tu vois ce que je veux encore dire un enfin, peu frais. Ouais. <rire> encore un peu mais, frais. Mais, vous, mais vous êtes quand même fiers de vous par rapport à ça Ou il bah, y, euh... y a un goût amer Il y un goût amer, on ne va pas se cacher, il y a un goût amer. On, on peut être fier d'être arrivé là où on est arrivé, parce que qu'on est première team française, on est... Mm. On a, on a quand même des bons résultats sur, sur une année, mais euh, c'est vrai qu'on a le petit goût amer parce qu'on bah, ouais. espérait mieux. Oui, et puis bah, est pas quand t'es compétiteur en plus. Bah, euh, c'est ça, tout, ouais, le monde, ouais. tout le monde, tout de toute façon, on veut aller plus loin et cherche le, le, le, le sommet. Mais mm. et, oh, voilà, Après, il faut, il faut quand même voir les, les, les côtés positifs sur tout ça. Ouais. J'ai une question piège. <rire> c'est une question. Qu'est-ce que ça t'a apporté de, de finir quatrième euh, Tu peux dire rien. Mais c'est quasi dire. ça, c'est quasi ouais. ça. En fait, moi je suis, je suis très très mal placée. Je sais, je sais pas, je sais pas en fait euh, me, euh, je sais, me mettre en avant ou des choses comme ça. C'est un ouais. truc que je ne fais jamais. Je, je, je suis incapable de, de dire oui, je suis forte, je suis ouais. machin. C'est pour ça que je suis avec en... toi là aujourd'hui. C'est J'ai pas cette prétention là. Et en fait, euh, bah. Aujourd'hui, ça m'apporte quoi Ça m'apporte de la fierté, parce que je me dis que tout ce que j'ai fait, ça a servi à quelque chose, ça a payé. Après, dans ma vie de tous les jours, ça ne change rien, parce qu'en gros, comme j'ai fait que les Open et que j'ai pas fait la suite, ça passe un peu, entre guillemets, inaperçu. Je savais que tu allais répondre ça, parce que j'aurais répondu la même chose, beaucoup de gens vont me dire, oui, elle est quatrième aux Open, mais elle a pas fait l'écart, elle n'a pas fait l'ennemi, donc en gros, ça vaut rien. Bah pour eux ouais, peut non, que mais eux, non mais, non, mais certains, cette parole là c'est encore autre chose. Ouais, voilà. C'est juste le fait de se dire ok t'as fini quatrième, mais en fin de compte qu'est-ce que ça a changé à ton quotidien aujourd'hui tu, tu vois ce que je veux dire ah bah, Dans le sens où où que Tu continues de travailler bah, continue ouais, Dieu, continue tu continues dur, voilà, ça, je continue qu que... de t'entraîner tu continues de C'est vrai que c'est faire les choses dures. Bah, ouais. après, euh... Après, oui, il y a la fierté quand même. Ouais. Tu n'as pas été contacté par Dave Castro qui <rire> Non, j'en suis pas là. <rire> c'est ça, tu vois, je pense que les gens aussi se disent, waouh, ouais, quatrième donc, il s'est passé peut-être quelque chose, tu vois, mais en fait, euh, non, c'est Non, non, non. Bah, oui, en et... bah forcément, tu as deux, trois personnes qui te contactent, des sponsors ou des choses comme ça. Ouais. Euh... Est-ce que je peux te demander quel était ton état d'esprit pendant les Open Comment tu les as abordés Est-ce que tu est es... enfin, tu te sentais bien Ou est-ce que tu étais confiant Ou est-ce que tu étais en mode peace enfin, Ton état d'esprit général bah, confiante, j'ai si envie de dire confiance, ouais. c'est-à-dire que j'y suis allée, je me suis dit on y va, on fait semaine par semaine, on fait wad par wood et puis on voit ce que tu fait. T'étais prête physiquement aussi, tu te sentais prête Ouais, okay. ouais non honnêtement, ouais, je me sentais bien. Ouais. Ça a été quoi euh, ton alimentation pendant. Bah, du coup, depuis l'année dernière, au final, est-ce que vous êtes hyper relou avec ça Genre euh, relou, mais pas dans le mode, dans le mode négatif non, hein. en relou, non, En fait, moi, je, je... avant, avant tout ça, j'avais pas une bonne alimentation. C'est-à-dire que je mangeais. Après, j'ai toujours mangé ce que je voulais, sans vraiment trop, trop, trop. La vie d'un crossfit Voilà. <rire> Et euh, mais avant même avant crossfit, tu vois, avant tout ça, parce que moi, j'ai toujours fait du sport, je faisais de la course à pied avant. Mmh. Voilà. Mais euh... Tu faisais quoi comme course à pied des ah. semi-marathons, enfin okay. vraiment course à pied pure. Okay. Voilà. Mm. Euh, et en gros, bah je mangeais mal. joris pour le dire, <rire> je le <te> crois. <rire> c'est pas terrible. Ouais. Et puis, euh, puis après, bah j'ai eu éthane, nana, prise de poids, tout ça. Bah, après, pour perdre du, puis plus tu lis pour perdre du poids, c'est ouais. bien compliqué. Mm. Et, euh, et du coup, bah, j'avais envie de, j'avais envie de bien manger, d'être bien. Et puis euh, je me suis dit que ça pourrait m'aider déjà à, à performer, à être mieux. Ouais. Parce que je me suis dit, si j'arrive à bien manger un peu de tout, euh, ça sera quand même mieux que de manger que des glucides ou des choses comme ça. C'était quand cette prise de conscience là, là. Pendant, pendant le confinement. Ok. Et du coup, il y a eu une action pour ça ou non, tu t'es juste dit, oh, je... non, non, non, non, non, non, j'ai eu un plan alimentaire okay. et coup, grâce à lui, j'ai pu, j'ai pu, me, j ai, j ai pu me dire métamorphoser, mais ouais. en gros changer physiquement ouais. et puis ne pas perdre en performance et même m'améliorer. Ouais. Euh... Ouais, tu l'as senti sur tes perfs. Que... Bah déjà, ce que je voulais moi, c'était perdre du gras, en je voulais Quelle ma femme ne veut pas perdre Je voulais m'amincir, mais je ne voulais pas perdre en force, ouais. parce que je voulais pas... Ouais. Je, voulais pas ouais. euh... je comprends. Parce que déjà, que ouais. j'ai pas, pas de barre lourde, alors ouais. as quand, quand euh... même des meufs qui font 50 kilos et qui arrivent à avoir des, meufs, bah des barres ouais. beaucoup plus monstrueuses ouais. ouais. que je les sais. nôtres, c'est incroyable. Mais... Donc ouais. le but, c'était ça. En gros, c'était de, de m'affiner tout en gardant et puis en, en progressant aussi par la suite. D'accord. Donc, en fait, une en nutri, gros, c'est juste pendant... un... Voilà. Bah, là, je la suis toujours, maintenant. Ouais. Enfin, je suis oui, toujours. mais maintenant, c'est une habitude, c'est en créant, ouais, voilà, en, ça, toi, un... ouais. en gros, c'est manger correctement toute ouais. la semaine, se faire plaisir un peu le week-end... Ben, j'ai eu un talk show il y a pas longtemps du coup sur la nutrition et ce qui était marrant c'est qu'en fait euh, même elle, elles étaient d'accord pour dire que les gens pensent que c'est le dernier, dernier, dernier des, des, des choses à faire alors qu'au final je pense que la nutrition ça doit être systématique. Ouais. Ouais. J'ai regardé du coup la Tu l'as regardé été... ouais. C'est euh, vrai bah, C'était oui, bien Bah oui j'ai regardé, ouais, <rire> j'allais pas participer au talk show sans regarder un peu ouais. ce qui se passe à côté quand même. Ouais. Mais euh... non Franchement c'était intéressant mais parce oui, que tu vois elles ont des points de vue qui sont assez similaires et pourtant ouais. elles sont dans deux trucs différents Deux disciplines ouais Et, euh, et ouais pour elles bah ouais tu peux pas performer si ta nutrition n'est bah, pas, bah, bah, je dirais pas au point tu vois genre bah, a, comme a, ça a, mais en tout cas qui, qui, qui n'est pas y y bonne Il y a des quoi. gens qui sont en capacité de performer en faisant n'importe quoi toute l'année voilà. <rire> <rire> tout <rire> Alors performer euh... avec un petit p quand même <rire> mais oui. moi je sais que ça m'a beaucoup aidé en tout cas, ouais. euh, ça m'a beaucoup aidé déjà à essayer de me sentir mieux parce que bon c'est pareil trouve une femme qui se trouve bien euh... ouais, putain, y ah, beaucoup, plus, il y en a pas beaucoup, il y en a, d'enfants et beaucoup. tout tu vois c'est pas comme si, euh, euh, non, non, tu non, vois, t'imagines les meufs qu'on même pas d'enfants dans... euh, ouais. ouais, j'ai toujours eu un rapport compliqué avec mon corps, c'est euh, vrai, c'est ça. Ça ouais. marrant, on dirait pas, <rire> tu vois, bah, non, en fait on a toujours euh... des idées reçues sur les gens, on pense que la meuf comme elle a un corps de rêve aux yeux de aux yeux des, euh, des yeux de la meuf euh, qui regarde, tu vois, on se dit, vas-y, sa vie, elle est incroyable, mais en fait, non. Euh, <rire> moi, je sais que qui... je me prends des rafales tout le temps en mode de, ouais, mais aussi toi, t'es fine, t'es si t'es Mais en fait, euh, moi aussi, il y a des choses que j'aime pas du tout chez moi, tu vois. Et c'est vrai qu'on a tendance à penser que c'est pas... Pas, que ton état d'esprit, ouais, tu, ouais. tu, tu tout trouves fraîche quoi, tu vois ce que je veux dire? Des gens, quand gens même... ils te connaissent pas quand ils disent des choses comme ouais. Ça, ça. Ouais. La euh... nutrition c'était bon, t'es très bien. La nutrition c'était <rire> gros vraiment performer, mais surtout ouais. te sentir bien dans ta peau. Ouais. Clairement. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est ça. Mais est-ce que t'en prends la CBD? Mmh ouais. Mmh tu t'aimes bien ça, genre? Oh, bien. Tu sens qu'il se passe euh, un truc pas, Je ne suis pas accro, mais... Euh... <rire> <J 'espère rire> que... Ça fait les flacons ça que... Non, honnêtement, moi je trouve que... Après, c'est vrai que ça dépend des gens et de leur, leur, leur... Enfin, leur façon de réagir avec, avec le cellulier. Mmh. Mais euh, moi, je trouve que j'ai un, un meilleur sommeil quand même. Ouais. ouais, ouais. Tu es capable de, de l'identifier que tu as un meilleur sommeil Oui, parce que je me réveille moins. Du coup. Okay. Je me réveille moins, je m'endors plus facilement. Enfin, je m'écrase, carrément. Ouais. Et, euh... et ça, tu penses vraiment que c'est... Je ne remets pas en cause... Bah, après je suis pas archi convaincue moi tu Est-ce ce que c'est lié pas. ou pas j'ai envie de dire bah, j'ai quand même envie d'y croire parce que mm. je me dis que quand je avant d'en prendre j'avais des je me réveillais souvent ou alors j'avais du mal à m'endormir et... Ouais. et là depuis que j'en prends c'est vrai ouais. que après j'en prends continuellement donc pour le coup euh... Tu prends des compléments alimentaires aussi à côté Alors tu en et tout ça Prot pas du tout. Ouais. ouais j'suis, tu j'suis... manges je quoi mauvaise là dessus je prends pas de prod je, je suis incapable de tenir un truc là dessus c'est honnêtement pas mon truc créatine, ça, non j'en prends pas okay. euh, je, ça m'arrive de faire des pas... de d'oméga de, 3 de okay. collagène des choses comme ça ouais, mais classique quoi ouais voilà basique okay. c'est tellement cool de parler avec toi parce que franchement c'est vrai que les compléments moi j'ai re... Je pense au footstring, donc ma ouais. maison déborde. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, surtout quand t'as une bonne diète, c'est pas quelque chose qui est nécessaire. En fait, bah, de prendre je sens, de la créa, de l'eau. Franchement, sens pas le besoin. Déjà, créa, j'en ai jamais pris. Ouais. aujourd'hui je vais commencer à en prendre. Et en plus, tu vas faire de la rétention d'eau et puis. Bah, coup, okay. Je gonfle facilement, <rire> pas envie. Je suis pas que ça va arranger tes <rire> bon, Tu seras super fort, mais tu seras un peu gonflé quoi. Même euh, tout ce qui est euh, les boosters et tout, tu prends pas Non. Okay. Je prends pas ces trucs-là. Moi, j'ai déjà le cœur à 100 000, c'est pas ouais. la peine. Okay. C'est ces marrant parce que t'as quand même l'air vachement mais même à chaque fois que je te crois, je te trouve calme euh, C'est à l'intérieur pas. Es. Ah, ah ouais c est... C est... Non, on va pas dire ça comme ça En gros, d'extérieur, je peux peut-être paraître calme ouais. Mais... Euh... Ah, tu non. fais pas du tout nerveuse ah, Pas si. du tout je suis ouais. Alors que moi, c'est le contraire Je peux m'énerver Je suis une facilement. meuf, mais je, crois que je pense que je... les gens pensent que je suis nerveuse alors que moi, je suis hyper pisse Genre, je m'en tape c'est surtout que je m'entends, en fait. C'est marrant, comme quoi le regard qu'on a sur les gens, il genre pas du tout bon. Du coup, les Lolandes, qui allaient avec ta team, c'était cool. Vous avez passé un bon moment quand même Oui, c'était un bon week-end. L'organisation et tout, c'était bon Non. Ah ouais Genre par rapport à une autre compétition c'était Je m'attendais à mieux. Ah ouais Honnêtement, je m'attendais à mieux. Les juges, ils n'étaient même pas en capacité de compter comme il faut. Nous Je sais qu'au premier Wood, le juge, il comptait même pas les répétitions. Et quand on lui a demandé à ouais, la fin du de mot de, en fait on lui a pas demandé de compter mais on lui a dit que ça nous avait un peu déstabilisé d'entendre pas, de pas spécialement entendre compter et il nous a répondu que lui euh, bah, ça le déstabilisait de compter à haute voix. Bah oui mais t'es là pour ça Poto, en fait. <rire> <rire> t'es quand même là pour ça demain pas <rire> Je passé le week-end mmh. et vous euh, regarder Regardez les autres forcément ouais. parce que les caméras n'étaient pas braquées que sur vous. Il y a un paquet de nos reps, c'est incroyable. Mais vraiment, euh... sincèrement. Et des fois tu te dis mais mais... mais non, c'est pas possible. Enfin, après euh... nous je sais que les reps qu'on a eu, euh, soit pas les, vous, trois, hein. quarts les ouais. trois quarts étaient justifiés, enfin les trois quarts étaient justifiés des bugs sur le Worm, mais bon ça après... Pourtant j'ai l'impression que vous êtes... Mais euh... vous êtes les rois du Worm, genre euh... ouais... bah là, <rire> ce jour-là on n'était pas trop ouais. les rois du Worm, okay. mais bon, après c'est comme ça, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mais Worm, oui on en fait tous les samedis, on en refait encore ouais. aujourd'hui. Ouais. C'est un truc... Euh, en fait, on a je sais plus à quel moment, mais il y a eu l'année où c'est sorti un peu, hein, Worm et tout ça, enfin c'est devenu un petit peu à la mode. Euh, c'est pris une année, c'était incroyable, ouais. et là on s'est dit, bah faut avoir, il, faut, il faut bosser le Worm, il faut en avoir. Faut... C'est vrai qu'il y avait quoi avant je qu sais ce qu'il faisait Parce que j'ai l'impression qu'il y avait du Worm à toutes les sauces. Donc euh... ouais, on mais c'était plus, ouais. plus de barbelle peut-être à l'époque. Avec de la synchro et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de Worm. Quoi. Ouais, trop. mais Du coup, si tu le bosses tout le temps, le worm mmh. après... Euh... Et, et, et du coup, <rire> là, t'as l'âge déjà, rappelle-moi. 35 Donc en vrai, si tu voulais, tu pourrais en, être en master. Ce ouais. serait pas très challengeant, peut-être pour toi, je pense. J'hésite. Je, bah, ah, ouais? En fait, c'est pour ça que je sais pas ce que je vais faire l'année prochaine. Je sais pas je, je sais mes projets de vie perso, déjà. Oui, ouais, ouais. Ouais, parce que t'es et... en couple, t'es mariée, t'es voilà. tu as une vie aussi, forcément. C'est ça. Donc, euh... Et t'as 35 ans. Et on nous fait chier avec tout ce qui est... Mmh. Bah l'horloge biologique, mais on ne peut pas savoir à quel bah, moment tu ouais, vois ça s'arrête ouais, aussi. C'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire. En plus on ouais. fait construire actuellement. Et donc du coup on a le projet maison, donc on a ça, à voir, euh, voir s'il y a un projet bébé qui s'enclenche derrière ouais, ouais, avoir... ouais. Oui, et puis alors si ça arrive, c'est sûr je... que je là, du coup... Ouais, a... c'est que... <rire> ce ça, c'est-à-dire que là, sur ce coup ça, va être compliqué. <rire> je te vois bien aller là-bas avec un énorme ventre, genre la meuf fallait pas lâché quoi. Non, mais le <rire> riz rentre, c'est bon. On verra, on verra en février ouais. euh, comment je suis déjà physiquement, ouais. comment je me sens mentalement, euh, quels sont mes projets à ce moment-là. Ouais et peut-être les tenter en indive, mais rien de sûr absolument rien de sûr honnêtement oui. je sais pas je verrai si c'est pas si c'est pas l'année prochaine ce sera l'année d'après et puis voilà. OK Est-ce que c'est facile d'être euh, d'être une athlète est-ce que tu peux parler à toutes les rends-moi <rire> ce <'est> service <rire> Alors moi faut pas... enfin, pour vous je fais de la... je fais de la prog technique et ouais. du coup euh, je suis pas trop fan de faire euh, des progs juste pour performer, la performance pas ma cam. Par contre la technique j'adore et euh, du coup euh, je rencontre un paquet de gens que je forme euh, qui veulent devenir athlètes. <rire> Est-ce que tu peux leur dire <rire> à quel point c'est difficile <rire> Tu peux Juste dire la vérité à une personne tu la connais pas et tu ne la verras plus jamais ta vie et tu as l'opportunité de lui dire la vérité de ce que c'est que d'être une athlète aujourd'hui Bah si es prête à... alors tout dépend c'est un... quand les gens qui te demandent ça c'est des gens qui bossent à côté ou c'est des gens qui font ça C'est tout... des gens qui bossent à côté voilà. et qui n'ont pas le niveau aujourd'hui qui sont moins forts que voilà. moi Donc c'est des gens comme moi qui bossent toute la semaine tout à fait. À dire qu'en gros tu te tapes tes 35 heures si tu veux être athlète de haut niveau, c'est simple, c'est 2 euh, à 3 heures d'entraînement par jour, 5 à 6 fois la semaine. Donc, si tu as envie d'en chier, tu peux, mais il faut de la volonté, il faut de l'assiduité. C'est-à-dire, en gros, que tu ne deviens pas athlète comme ça. C'est-à-dire que c'est, tu peux pas te dire, je vais faire ma petite séance de, de training, de classe-groupe. Les classes-groupe, je ne dis pas que c'est n'est pas bien, que tu ne être... oui. peux pas être athlète en faisant des classes groupes, oui. mais en gros... Si tu veux avoir un niveau vraiment précis et faire de la compétition à haut niveau, tu n'as pas le choix oui. que euh, de bosser dur tout le temps. C'est-à-dire que c'est beaucoup de contraintes. C'est-à-dire que nous, c'est, bah, moi par exemple, c'est simple, je bosse de 8h à maximum 16h en journée. Oui. Ça m'arrive de faire des samedis après-midi, mais c'est une fois dans le mois. Mais sinon, en gros, je fais mes 35 heures la semaine, je quitte le boulot, je viens m'entraîner. Je fais toute la programmation d'un coup parce que moi je peux pas faire comme tous les ouais. coachs euh, ma session le matin, ma session l'après-midi. Ouais. Donc en gros. Donc tu t'entraînes quand même une fois par jour Une fois par jour. Ouais. Normalement. Bah c'est des sessions de, de deux heures. Euh... Donc tu fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Je fais lundi, mardi. Alors, euh, là en ce moment, enfin ces derniers temps, c'est lundi, mardi, mercredi. Le jeudi on est en repos. Vendredi, samedi. Okay. Et le dimanche matin, j'aime bien aller courir, faire des trucs comme ça. Et samedi, bon là, aujourd'hui on est samedi. Ouais. Et du coup, vous avez. Vous êtes, en... êtes entraîné et vous faites une pause. Ouais. Cool. <rire> en fait, c'est des antillais. ils le savent pas, mais c'est des antillais. Ils ont besoin de faire une pause. <rire> et du coup, vous refaites un entraînement, là, d'ici, je, je ouais. pas, une heure et demie entre de de. de, de c'est ça. Bah là, c'est exceptionnel ce week-end parce qu'on fait un petit training camp entre nous, entre ouais. les compétiteurs. Ouais. Donc du coup, effectivement, oui, on fait une petite pause. <rire> mais sinon, normalement, le samedi, c'est juste une Le, le samedi, c'est pas une session. En gros, c'est on fait de la force. On enchaîne avec des wood, donc un ou deux wood team. Bien souvent, il y a au moins deux wood team. Et ouais. après, on se fait du renfort derrière. Mais on enchaîne continuellement. C'est-à-dire okay. qu'on ne fait pas des pauses comme on peut faire là tout de suite. Maintenant, des ouais. pauses d'une heure. Là, on fait une pause. En plus, il y a Florine qui va nous rejoindre après son travail. Donc, du coup, ça nous permet de, de pouvoir... Ta team, de... ta team et... non la fille, c'est une, une. elle est dans un, dans une autre team. D'accord. French, donc du coup, une fois qu'elle sera là, on s'entraînera. Et puis, on fera les, les wood team du jour. Quoi. OK. Mais habituellement, on enchaîne tout euh, comme ça, quoi. Ok, donc tu t'entraînes six fois par semaine. Enfin, ça fait cinq. Oui, euh, cinq, cinq, parce que le euh, dimanche, attends, tu fais lundi, rien. Mercredi, et... Le dimanche, mercredi, vendredi, le dimanche, ouais, si, on va dire six fois. Non, tu peux le dire, vas-y, tu, tu fais un truc le dimanche. Ouais, je vais courir ou tout ouais, ou bon, comme, comme ça, ça, mais, mais c'est un petit peu. De... Un... Voilà. Ah ouais, ouais, ouais, donc, est donc du... tu, tu, on est d'accord que tu as quand même deux jours de repos full Ouais. Sauf quand ouais. tu veux faire un petit footing. Ouais. Notez ça, là s'il vous plaît <rire> Inch'Allah vous notez ça ah bah, Deux jours de Rien beaucoup. sans rien après aussi se... Mais non mais parce que les gens ils, ils vont prendre ouf franchement ouais. moi je comprends pas Pour nous la première chose qu'on nous éduquait, qu'on nous apprenait c'était de bien se reposer Tu vois genre là aujourd'hui tu cours pas, là tu cours pas mmh. et là tu cours c'est mmh. tout le point Et aujourd'hui les gens ils veulent s'entraîner tous les jours tu mais vois non, mais ça sert à rien. Après, faut, après faut écouter son corps aussi Moi c'est mon avis personnel je pense que s'entraîner tous les jours ça sert à rien Mais ça sert à rien et, et ton corps il a besoin de se reposer à un moment donné parce que sinon tu, re tu recharges pas et, mais... et, et c'est pas efficace. Non mais ça que fait du bien parce que quand c'est moi qui dis tu vois j'ai l'impression Mais moi, moi. je suis pas coach, pas, honnêtement, je suis pas dans le nom mais je suis pas professionnel. Tu n'es pas coach, moi je suis coach toi tu es athlète, tu vois voilà, et je pense non, que non, du coup non, avec, avec, avec ça, nos quoi. deux paroles peut-être que les gens qui regardent <rire> cette vidéo nous écoutent, tu vois j'en sais rien. Oui, il faut bosser, oui, tu as besoin de t'entraîner dur, faire... c'est un travail intense, et c'est continuel et c'est tout le temps, mais ton corps a besoin de te reposer et si tu ne te reposes pas, bah, tu n'évolueras pas. Donc ça, c'est le, le conseil que tu donnes aux gens, qui, à la personne qui dit ouais, je vais devenir athlète », elle est là. Bah, je lui dis, dis. dis oui, tu peux, si tu as envie, si tu as les capacités, si tu as l'assiduité et si tu as surtout le mental, parce que ouais. le mental c'est important. Ouais. Tu l'as bien développé ton mental, non Ouais, là-dessus je pense que ça va. T'as as travaillé dessus T'as fait oui. un truc Non, non après moi chose. je suis une accro du sport, j'aime ouais. ça, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis plus jeune, euh, des sports plus ou moins différents, mais j'ai toujours aimé ça. Donc du coup, bah, en gros, moi quand je fais du sport, je, bah, je me lance, je me déconnecte et j'y vais, je réfléchis pas, quoi. Ouais. Donc, je fais mon truc jusqu'au bout. Et ça c'est pas donné à tout le monde ça, c'est vraiment pas de au monde, d'avoir... Euh, je pense que ça se travaille, ouais, mais... Je, je sais pas. Moi, je, moi, je suis d'avis, c'est dur ce que je veux dire, hein, mais euh, j'en ai tellement vu des athlètes passer, et encore plus des gens qui veulent devenir athlètes, que ce soit dans le dans le crossfit ou dans l'atelier ou ailleurs, et je pense vraiment qu'il y a des choses avec quoi tu dois naître. Tu vois, genre, je suis pas née de... avec un mental. <rire> Mais c'est ça, parce que, en fait, Si tu n'es pas avec un mental, moi je sais que j'ai jamais eu de gros mental. Enfin, j'ai envie de casser la gueule à tout le monde quand je fais des woods, tu vois, ça y a pas de souci. Mais par contre, faire des compétitions pendant des années et des années, à un moment donné, mon mental il y a dit stop, tu vois, parce que j'ai plus envie de me faire euh, du mal. Mais euh, je pense qu'il y a des gens qui ont, auront toujours du mal à développer ce, ce fameux mental, tu vois, genre en mode rien lâcher ou se faire mal dans les woods. Tu vois, est-ce que quand tu veux pas t'entraîner. Tu vas pas t'entraîner Non, voilà. <rire> T'as rien as Moi, quand je veux pas m'entraîner, je vais pas m'entraîner. Tu non, vois ce que, que j'ai dit ah Non, ah non, je bah non parce que, que moi, je, je, je vais pas dire que je culpabilise, mais presque. Ouais. Ouais. je dis non, faut que tu y ailles. Ouais. Et puis et parce bah, que j'ai pas envie d'y arriver. Mais euh, non, mais c'est bien. C'est exactement pour ça que je voulais comprendre. Parce que tu remets les choses dans leur, dans leur contexte un peu et tu. Euh, comment on appelle ça Idéalise. Donc, tu déidéalises le statut d'athlète, tu vois être athlète, c'est mmh. dur. Ah ouais. je, je, je, je suis persuadée que quand tu gagnes un haut, de, tu dois. Et encore, tu fais pas d'indive, enfin, je t'ai jamais vu en indive, perso, donc euh, je sais pas si tu en as déjà fait. Mais... J'ai fait les marseilles dernières, mais c'était une catastrophe. C'est ouf. T'as pas gagné Pourquoi, <rire> Pourquoi Déjà, il y a eu du tir. Ah oh, putain ouais, voilà. Alors ça, j'ai pas compris. Hein, ouais. Déjà. Et mais après, il y a eu de la natation. Et puis, c'est pas mon domaine, ça, la natation. Vous vrai pour le coup euh... Vous faites pas de session de natation ici Non. Il ça, faudrait peut-être, ça c'est pas normal <rire> Tu sais qu'à R2, quand euh, je m'entraînais encore avec la team que tu as rencontré là-bas, là, ouais. euh, on faisait une session de natation par semaine. Ouais. Ouais, et ça, c'était chiant. Mais. Parce que la natation, c'est pas un, un truc que tu peux inventer, tu vois Quand t'as le triceps qui ouais. train... ouais. est <rire> en train de lâcher, c'est pas parce que t'as fait des bancs de poules, et euh, tu dire dire que ton triceps, il va tenir en fait. Et donc tu es obligé d'aller en natation pour être bon en natation ouais. ouais. Non non mais vraiment, euh, c'est un truc... Ouais donc c'était pas passer. une super expérience en fait, la enfin lundi Non. Ouais. Non, non, T'as dû te faire chier en plus. Parce que franchement, l'indive c'est pas fait. Enfin, bah c'est complètement différent, t'es es livré à toi-même, t'es seul ouais. en gros. C'est pas fait, enfin, c'est pas pareil. Bah je sais pas. Après on... moi je suis habituée en fait. team, en team c'est tellement... C'est telle... mieux dans le sens où bah... T'es pas tout seul en chier, c'est-à-dire qu'on es, es, chie, on en chie ensemble, quoi. Ouais. On, non mais de toute façon, on est sais dans pas le si dur ensemble, ont, ouais. et puis c'est ouais. ça. Quand en a un qui est dans le dur, bah es là pour le relever, inversement, si moi je suis dans le dur, bah, y en a un qui ouais, va me ouais, pousser, vas-y, vas-y. Ouais. Quand t'es tout seul, bah c'est toi et dans ta tête, tu dis, bah faut que j'y aille, faut ouais, que j'y ouais, aille, c'est différent. refera pas. Je sais pas. Ouais. Franchement, c'est bon. Pour... Ah va games. <rire> <rire> vas-y, la prochaine, c'est... Comme si c'était facile, je sais bien, mais euh, ça serait cool quand même de, euh, de voir là-bas. Moi, j'avais moi, pas trop compris j'aurais... Enfin, hein, après c'est selfish de dire ça, tu vois, moi je suis pas avec vous, je, je m'entraîne pas avec vous et je, on, on peut pas comprendre, enfin, on peut pas ressentir euh, ce qui bah. se passe ici, parce qu'on n'est pas avec vous, tu mmh. vois. Et du coup, on, on, la vérité, et je parle au nom de tout le monde, je pense, on n'est on on pas tous, euh, tu vois, aussi dévoués à sa team et tout, et n'importe qui aurait fait... En indif. En N'importe qui, ne serait-ce que pour ta notoriété, ne serait-ce que. Je pourrais citer un milliard de, de choses, et à la fois, ça vaut pas le poids mais par en, rapport en, à en votre soit, team, en fait. Ok, mais. Moi, je suis pas là pour prouver les choses aux gens. En fait. ouais. Je suis là pour faire oui, des voilà, choses. Voilà, c'est voilà, je... pour ça que je te dis, on peut pas comprendre. Parce qu'en oui. fait, euh, c'est vraiment propre à toi. À vous, après, enfin, les non. gens, ils pensent ce qu'ils veulent de moi, de ce que j'ai fait ou pas fait. Et, et j'ai voulu le faire en team. Je l'ai fait en team. Mm. Après, pour certains, c'est une erreur. Mais t'as eu des donc, remarques tout, négatives, j'ai l'impression. Que... Non, j'ai pas eu de remarques négatives. Mais, euh, mais euh, après, je... c'est parce que, toutefois, certes... Comme tu dis, certains se posent des questions, on se demande ce que pourquoi j'ai pas fait en Indive. Euh, tu me dis, voilà, certains l'auraient fait, enfin, euh, comment dire, euh, n'auraient pas réfléchi, ils seraient partis direct. En... Mm. Moi, j'ai pas cette mentalité-là. C'est-à-dire que moi, je me suis engagée euh, auprès, de, ouais, auprès de personnes. Ouais. Et en plus, ici, c'est comme c'est comme, ma famille, c'est oui, pareil. C'est ouais. comme ça. Et mm. tu peux pas, du jour au lendemain, dire... Ah bah je m'attendais pas à ce classement-là, j'étais quatrième mondiale. Ouais, bah, je vous lâche tous. Ouais. Ça fait ouais. juste 8 mois qu'on bosse ensemble, mais c'est ouais. pas grave. Je me casse ouais, ouais. Et je fais. Non mais en, je en fait, fait les, je pense qu'on n'avait pas, pas aussi. Enfin, je dis on, mais moi je m'en fous hein, clairement. Ouais. moi je t'aime bien, juste euh, du moment que tu vas bien. <rire> <rire> je m'en fous, mais on n'a pas. Les gens pensaient pas certainement qu'il y a aussi un an de prépa derrière ouais. et que c'est un an de prépa en team ouais, et que quel que soit, même si tu avais fait première. Moi, aujourd'hui, j'ai pas de regrets, tu vois. Voilà, je l'ai pas fait en Indie, je l'ai pas fait en Indie Je veux dire, je vais pas en mourir. Ouais. C'est tes pas ça que Tu peux Ça lui aurait été dit de montrer un peu ce que c'est. <rire> On a été au bout de ce qu'on... Enfin au bout de ce qu'on voulait. On a tenté jusqu'au bout et puis voilà. peut-être des conseils, euh, des derniers conseils à donner euh, à qui que ce soit d'ailleurs qui nous écoute. Et... Un, un, un type sur un je sais pas, ton état d'esprit sur, sur l'avenir, ou tu vois ce que je veux dire parce que oh, oh, oh, ça c'est pas mon truc de faire ça. <rire> vrai. Je suis pas du genre à donner des conseils. Pour une, film, pour une... <rire> magie, il y a une meuf qui, regarde, euh, qui est derrière la caméra, qui regarde et qui est fan de toi, genre, ou euh, qui a envie de devenir comme toi. Est-ce que t'as un moi. petit tips <rire> Oui, mais il faut, il faut que tu te mettes dans la tête qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de toi. Tu vois que, que tu veuilles pas l'entendre, ça c'est encore un fait, mais il y en a beaucoup. Parce que les gens, ils te, ils te rêvent en fait. Ils te rêvent, ils rêvent ton niveau, tu vois. Parce que tout, enfin, on le sait que c'est dur. Et que pour arriver à un tel niveau, même si c'est euh, quelques woods, tu vois, mm -hmm. c'est quand même quelques woods et t'es quand même là, tu vois bah, Après, juste dire que c'est pas un rêve inatteignable, que n'importe ouais. qui peut y arriver. Ouais, ouais, je, suis ouais. pas, je, je suis pas la seule à avoir fait un truc comme ça. Hein. Ouais. Donc, euh, bah, je sais pas, T'as un nom, là un oh, top 10 de... ah, En France, non, mais... Ah bah, <rire> mais... ah bah excuse-moi de parler du pays où nous vivons non, Je veux dire, dans le monde, je... n'importe qui ouais. est capable d'arriver à ce stade-là, il s'en donne les moyens, ouais. il s'en donne les capacités. C'est-à-dire que si tu veux y arriver, tu mmh. peux le faire. J'ai mmh. réussi à le faire, n'importe qui peut le mmh. faire. C'est juste ça. Okay. Pas. Ah non, je m'énerve bon. pas. Mais... Non non, mais bon, je te je t'étais kinobi. C'est vraiment cool d'avoir ton d'avoir oh, ton ton avis et tout et ton ton feedback sur sur ton expérience j'espère que les gens vont continuer à te suivre. Alors déjà, il y a ton Instagram qui va s'afficher quelque part, mmh. celui de la boxe, donc de camp. J'imagine que si les gens veulent venir s'entraîner faire un dropping, avec plaisir, ils peuvent venir, bah, ils la boxe est grande. Ils seront accueillis avec plaisir, il n'y a pas de souci. Ça <rire> c'est <rire> On amorce mort ça, c'est bon. Elle est plutôt cool et ils font des pauses, donc tous les Antillais de euh, France <rire> peuvent venir, vous ne serez pas dépaysés. <rire> ça, c'est certain. <rire> Franchement, je ne souhaite que le meilleur, vraiment. Bah, merci et euh, à toi. Tant que je peux te suivre quelque part, moi je te, je te regarderai. Et ça mmh. fait toujours plaisir de voir que tu lâches rien. Bah, et tu nous rends fière. Merci beaucoup, peu. Peu. Et je suis pas la seule. Ouais. Bon, je vous fais les gros bisous. On se retrouve bientôt pour un nouveau talk show. Et euh, voilà. <rire> <rire> Mais... Euh, ah ouais. ah, je suis désolée, on va entendre que ça. On va entendre que ça. C'est vrai Ouais. Ah on va l'entendre de... Ouf. On va entendre que du bruit de fond en fait. Je peux pas cacher ça. Tu peux faire des lures <rire>